Au quotidien, pas grand-chose, euh, parce que euh, l'organe euh, fonctionne complètement normalement. Euh, en revanche, euh, il m'arrive parfois de penser que euh, bah, j'ai eu la chance de recevoir un greffon, euh, qui plus est, qui me convient parfaitement, qui me convient très bien, c'est ce que m'avait dit le docteur Neffé que j'avais reçu un greffon idéal pour moi, mais il semble que ce soit vraiment le cas, parce que je vais tellement bien que c'est comme si ça avait été le mien, hein, vraiment. Donc je l'ai vraiment adopté facilement aussi, parce que ça va bien. Mais bon, c'est vrai que ça m'arrive de penser euh, qu'il y a eu un donneur, qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui m'a donné, euh, donné son cœur. Alors c'est soit lui, soit sa famille qui a accepté le don. Donc ça... Euh, on remercie les gens tous les jours en fin de compte. Mais simplement en vivant normalement. Mais j'y pense pas tous les jours. Alors ça m'arrive d'y penser, je sais pas pourquoi, euh, à certains moments, euh, et puis je vais être un mois, deux mois, euh, trois mois ou plus sans y penser. Puis parfois ça revient. Mais au quotidien, franchement, euh, je pense plus à ça. quoi. Au début, quand je me suis réveillé après euh, être sorti du coma j'ai eu une très très forte émotion, parce que là on sent euh, on sent la vie qui revient en, dans nous, en notre dans notre corps, parce que le sang circulait mal avant, donc les organes étaient mal irrigués, les muscles étaient mal irrigués, donc il y avait de la fatigue, de l'essoufflement euh, très très rapide, au moindre effort, et là quand je me suis réveillé j'avais l'impression de sentir le sang qui allait jusqu'au bout de mes doigts, euh, euh, partout quoi, euh, dans les organes, enfin je me sentais mais déjà mieux alors que j'étais encore incapable de me lever euh, sur le lit de réa. Donc là euh, l'émotion elle est euh, énorme. quoi.